De les ADAR, des étudiants en art, notamment une étudiante qui euh, a euh, une certaine crainte vis-à-vis -vis des mathématiques et elle est venue avec une, avec, une, comment, avec une fraîcheur et une sincérité absolument formidables parce que le principe du jeu c'est de pouvoir accéder à des concepts qu'on ne comprend pas souvent en philosophie, en art on tombe, On tombe sur des choses qu'on croit savoir, des choses qu'on ne qu qu comprend pas. Et il faut lire des choses difficiles pour pouvoir fabriquer euh, de la connaissance et avancer euh, dans, dans la compréhension euh, de la chose qui nous est soumise. En art, ça arrive souvent puisque l'art produit souvent des choses incompréhensibles. Donc, je, je, je, voilà. face à une œuvre d'art, tout le monde a une opinion. C'est génial, en art, c'est facile, on voit le truc, on dit c'est bien, c'est beau, ça me plaît, ça ne me plaît pas. Alors qu'en mathématiques, les gens n'ont pas d'opinion, ou ils en ont peur, ou ils se cachent, ils disent que ce n'est pas pour eux. Et donc, de mon expérience, j'ai toujours eu l'impression, et ça on va le voir en art par exemple, c'est que lorsqu'on vient avec des concepts mathématiques en art, pour expliquer les peintures, eh bien, les critiques d'art n'ont pas l'habitude d'utiliser du savoir mathématique élémentaire, par exemple la commutativité, l'associativité, les bijections ou des choses comme ça, ça leur échappe. Et pourtant, ce sont des outils qui sont extrêmement pratiques pour pouvoir euh, décrire le monde. C'est des outils extrêmement puissants. Et il y a toute une collection de concepts euh, qui nous échappe, euh, qui, qui n'échappe pas aux mathématiciens, mais qui échappent euh, à un public. Euh, averti qui est le public euh, ou des acteurs qui, de, du monde de l'art et donc l'objet de ce séminaire est de créer un pont qui ne soit pas un pont platonicien c'est à dire que je voudrais vous, euh, éviter euh, le, la sempiternelle histoire euh, de la magnifique fractale et euh, du nombre d'or pour essayer d'utiliser d'autres concepts que développent les mathématiques qui sont des concepts qui permettent de penser autrement le monde, ce que vous faites constamment, hein, quand vous avez compris le jour où vous avez compris euh, l'algèbre modulaire, par exemple, ou, ou alors euh, comprendre les nombres péadiques, qui sont une façon de calculer qui est extrêmement bizarre, qui n'est pas normale, enfin, pour le commun des mortels. Et donc, lorsqu'on rencontre ces concepts-là, et qu'on va les sacrer à une sorte de d'interrogation. Et pour autant, ce sont des choses qui sont extrêmement puissantes intellectuellement, vous le savez mieux que moi, puisque vous êtes des praticiens de ce, de ce savoir. Et donc, je me posais la question de euh, si nous pouvions euh, établir un cadre de travail qui nous permettrait, à un moment, de faire glisser euh, ces savoirs euh, d'un domaine à l'autre, euh, de façon beaucoup plus générale. On, on revient, dans pour la science de ce mois-ci, il y a un article magnifique sur euh, deux articles magnifiques sur la théorie des catégories, qui est une façon où ils expliquent qu'on dézoome, on dézoome sur le champ des mathématiques pour observer euh, les mathématiques d'un peu d'en haut et de voir qu'est-ce qui circule. Donc, il y a bien des choses qui circulent entre l'art et les mathématiques, car euh, ben, il y a des structures, il y a des formes, il y a des processus, voire même l'histoire récente de, de l'art nous montre qu'on a privilégié des fonctions plutôt que les objets, où on va observer les objets dans leur propriété fonctionnelle. Waouh Ça ressemble à des choses que vous connaissez. Et tout ça, euh, c'est un ensemble qui permet, euh, effectivement, d'échapper à la vieille formule platonicienne du beau, tout simplement, ou du pas beau, ou de la relativité des goûts. Et probablement aussi revenir à, à quelque chose qui m'a passionné, qui est la question de la Posture esthétique. en art, ces jeunes gens, trois jeunes gens, vont être interrogés dans deux ans, dans trois ans, sur leur posture esthétique, c'est-à-dire sur leur projet, sur la formulation, ce pourquoi ils vont se battre. comme vous, quand vous avez choisi vos spécialités en mathématiques et la façon dont vous allez euh, formuler vos projets, vos démonstrations, avec la rigueur nécessaire, de façon à donner de la cohérence à quelque chose qui n'était pas nécessairement cohérent. Rappelez-vous que les nombres imaginaires, on le répète, n'étaient pas une idée évidente, n'étaient pas une idée cohérente au XVIe siècle. Il a bien fallu faire un saut conceptuel pour pouvoir accéder à cette notion, et notamment moi, le truc qui m'a le plus choqué quand j'étais étudiant et je suis très très mauvais en mathématiques, c'était de rabattre le plan des réels sur la droite des x et garder y pour mettre i. Merde. Alexandre, la dernière fois, m'avait fait une très belle démonstration sur l'apparition de cet objet, en disant que c'était une nécessité géométrique. Mais qui fait de la géométrie ici Alors, il y a des géomètres, bien sûr, parmi vous, mais il y a aussi des géomètres ici. Ces gens-là, ils font de la géométrie intuitive en permanence. Nos étudiants de première année font de la géométrie intuitive près, dès qu'ils prennent un arc de cercle. Et ils vont regarder ce qui se passe dedans, un triangle, enfin, toutes les formes topologiques fondamentales sont expérimentés dans les écoles d'art. Mais on n'a pas de terminologie pour nommer tout ça. On nomme ça comme des sauvages, à la diable. On n'a pas organisé ce, ce truc-là. Et on va s'apercevoir, et là, au cours de, ma, de mon explication, euh, qu'entre ce personnage à lunettes et ce personnage au milieu de l'œuvre d'art et au milieu de cet objet topologique, il peut se passer des choses qui nous intéressent. Car nous travaillons tous sur, euh, finalement, des espaces entre deux, des potentiels. C'est-à-dire, on, voilà, on va. On, on, alors, sujet, euh, la suite. Alors, pour ça, je vais vous demander, je vais vous faire violence. Je fais violence à tout le monde. La suspension consentie de l'incrédulité, c'est une, est, est une idée littéraire. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut admettre qu'une chose existe. Si, par exemple, en art, je vous fais euh, une démonstration comme quoi il y a des lapins sur la table, à un moment à force de raconter qu'il y a des lapins sur la table, nous serons tous d'accord en tant que communauté pour reconnaître qu'il y a des lapins sur la table, ça deviendra une, une, une, comment, une idée. Déjà, ce sera déjà une idée, et après, on pourra éventuellement voir si elle a une réalité concrète, ou du moins, si elle a une réalité euh, déjà sociologique. Qu'est-ce que c'est qu'une réalité sociologique C'est le fait que nous soyons tous autour de cette table pour discuter de formes potentielles. Donc, Shakespeare nous disait, nous mettions en œuvre les forces de votre imagination, suppléées par votre pensée à nos imperfections, et créez une armée imaginaire. Car c'est votre pensée qu'il doit ici parer nos rois, et les transporter d'un lieu à l'autre, franchissant les temps, accumulant les actes de plusieurs années dans une heure de sablée. Là, Shakespeare résume le théâtre, dans lequel il se passe de grandes, grandes choses, et tout ça, ça va être condensé. Mais ça ressemble aussi, d'une certaine façon, aux formules. Quand on invente la procéduralité, le fait d'avoir inventé la procéduralité, le fait de mettre un cercle en équation, c'est tous les cercles de l'univers. X au carré plus Y2 est égal à 1, c'est tous les cercles de l'univers. cest où que je sois dans le cosmos, ça c'est mon croyance, je vais venir et j'aurai cette formule qui me permettra de construire euh, quelque chose de fonctionnel euh, partout où je serai dans ce cosmos. Donc, il y a une sorte de résumé, et ce mouvement-là aussi est extrêmement intéressant. Naturellement, on voit bien que nos personnages ont déjà voyagé puisqu'ils ont été soumis à une, une opération mathématique assez simple. C était, c était assez, je crois que c'est le truc de Hausdorff, on a la même forme et puis on fait une, on fait une déjection, on simplement on repart l'espace, on change la métrique, c'est ça que disent les physiciens, je crois. Voilà, donc euh, par exemple changer de métrique, waouh Pour nos étudiants ce serait très utile, qu'est-ce que c'est que de changer de métrique Plutôt de rester dans le cadre euclidien, Formel, comme ça. Où ouais, est mon œuvre, mon truc, mon machin Non, ça ne marche pas comme ça. C'est beaucoup plus beau. Donc, euh, moi, je souhaite qu'au cours de ce séminaire, et si vous souhaitez continuer avec nous, que nous puissions observer les différences méthodologiques et les convergences intellectuelles. Donc, faire une collection d'endroits où ça, où ça colle et d'autres endroits où ça ne colle pas. Car, à mon avis, l'art montre, je vous ai parlé du lapin, vous savez bien, le lapin, là, la c'est une démonstration fausse. Et il y a là, le lapin, donc l'art montre l'existence le potentielle du lapin, alors que l'art démontre, le, mathématicien, le physicien, avant le mathématicien, va me dire, là, pour l'instant, il y a de l'air, avec une table en dessous, et probablement des processus de gravitation, de lumière, etc. Enfin, on pourra me dire que déjà les physiciens ils peuvent voir énormément de choses dans cet espace. Il y a déjà beaucoup de choses à faire dans ce, dans ce vide. Là aussi, c'est un outil qu'on qu peut donner à nos étudiants en école d'art, c'est les outils de la philosophie analytique qui, au lieu de se plonger dans des poèmes moraux, des évocations, vont déjà poser la question « qu'est-ce que j'ai sur la table ?»« Waouh » C'est-à-dire que là, pour l'instant, les images que je vous montre, ce ne sont que des pixels. Ce sont des pixels, ce sont des mirages. C'est une, une lumière, c'est une illumination. Donc, en réalité, je suis censé vous montrer des œuvres d'art, on ne le voit déjà pas. Je dirais que d'un point de vue philosophique, c'est presque l'équivalent de mon lapin. Nous aborderons la question des besoins en termes d'épistémologie et d'appréhension des mathématiques pour le public des écoles d'art. Ça, c'est le c'est la conclusion. J'ai de la conclusion dans des endroits, vous pardonnerez. Nous poserons la question d'un enseignement des mathématiques au cours des questions philosophiques et culturelles qu'elles engendrent. Et là, je m'adresse en particulier aux conversations que j'ai eues avec Lena et Cléa. C'est-à-dire que euh, euh, quand les mathématiciens se posent la question des transfinis, c'est-à-dire des infinis d'infini, on fait des concaténations, des infinis les uns dans les autres, et puis on regarde, et puis on fait des infinis qu'on peut calculer, on fait des infinis qu'on ne peut plus calculer parce qu'on ne peut pas les diviser, parce qu'ils se divisent toujours tout seuls, ils nous échappent comme ça, des infinis qui sont absolument magnifiques, on a un bestiaire d'infini. Mais ce bestiaire d'infini, il peut très bien être évoqué avec des mots. Il y a des calculs qui démontrent leurs propriétés spécifiques, qui sont très, très beaux. Je pense à un mathématicien dont l'histoire tragique et magnifique, c'est Georges Cantor, qui a travaillé là-dessus. Et donc, il y a tellement de belles histoires. Et ça, ça fait partie de la culture générale. Ça fait partie de nos… C'est notre bien à tous. Pourquoi on ne laisserait ça qu'à nos amis mathématiciens Simplement parce qu'on a décidé que c'était trop compliqué. C'est faux. Appréhender l'infini sous sa forme de calcul, de calcul digital 1, 2, 3, 4, 5, n plus 1, etc. Ou dire entre 0 et 1, il se passe quelque chose, et là, je peux tout diviser, et je peux avoir des règles de division. C'est un, une chose qu'on peut faire aussi avec son, son compas, avec son, son crayon, et trouver des choses absolument magnifiques, et après verser probablement dans la physique. Mais là aussi, on sait que lorsqu'on dessine, on fait de la physique. On met de la matière sur une surface, sous certaines conditions, plus ou moins efficaces. Donc, c'est absolument magnifique, là encore. Ça nous ouvre à plein de choses. Ça nous permet d'échapper aux affects émotionnels du joli dessin. Parce que c'est très bien, les affects émotionnels du joli dessin. C'est très intéressant. C'est ça qui nous permet de nous captiver. C'est l'image de gauche que vous voyez. Un bel, un bel espace. Oh, il est joli cet espace. Vous bon, remarquerez qu'il contient plein, plein de propriétés comme ça, un peu dingo. Mais ça, je, je le ferai un autre jour, parce que c'est pas ça que je voulais vous proposer aujourd'hui. Et euh, nous serons à l'écoute des questions de nos collègues mathématiciens sur l'art, afin de les initier ultérieurement, questions des enjeux esthétiques et culturels en art. C'est-à-dire que euh, lorsque je parlais de la question de la posture esthétique en art, je suis, je suis à peu près convaincu qu'en mathématiques, il y a des postures esthétiques. L'existence de Grotten-Dick et de Perelman a bien montré que leurs questions éthiques étaient euh, liées à des questions esthétiques aussi. C'est une façon de faire des mathématiques. Voilà. Il y a des gens qui font des démonstrations de Moi-même, quand j'étais à l'école, je faisais des démonstrations de bourrin parce que je n'avais pas l'esprit d'associer les, les choses, mais je voyais bien qu'il y avait quelqu'un qui faisait des démonstrations tellement plus élégantes et que ce que j'expliquais, en, en dix termes absco et qui pouvait être expliqué en trois termes comme une illumination. Et cette illumination, elle correspond à un autre sentiment anthropologique, c'est la compréhension. C'est-à-dire au moment où on commence à comprendre quelque chose et on commence, un dessin commence à se formuler. C'est exactement l'expérience qui a eu lieu sous, sous vos yeux. C'était des éléments complètement disparates de l'atelier que j'ai assemblés et qui ont fait un, un système modulaire en multidimensionnel qui commençait à prendre sa cohérence. Et là, c'est miraculeux, comme un dessin qui prend sa cohérence. On catalyse quoi. Enfin, pour toi, cohérence, euh, moi oui. je ah pas tout. Ah ben chi. Ah oui. <rire> <rire> <rire> non non, mais on reviendra après. On, on reviendra euh, sur ce sujet, mais un autre euh, un autre séminaire, à nos on, on Peut-être qu'on fera un grand moment sur le chaos. Euh, débrouillons-nous euh, avec le chaos, un truc comme ça comment s'en tirer avec le chaos y a-t-il des structures, quelles sont les structures sous-jacentes dans ce chaos on voit ça par exemple en statistiques quand des statistiques de grand nombre, quand on arrive à trouver des morphologies et tout ça enfin, voilà, mais ça c'est très intéressant que pour échapper à, à la question, ah oui c'est de l'art abstrait ben non c'est bien plus que ça d'abord je vais vous montrer un certain nombre d'abstractions derrière qui sont assez, euh, assez stupéfiantes donc, je vous ai dit tout à l'heure que la science démontre, l'art montre, l'art c'est le langage, alors on pourrait penser que nous avons l'axe de l'art du langage et des mathématiques, et on pourrait se balader en, en variant les différents niveaux d'exigence, ou de propriété qu'il peut y avoir entre ces différents domaines. L'art excède le langage. Si on a inventé l'art, c'est que le langage ne pouvait pas tout. L'autre Wittgenstein nous a bien montré dans le, le tractacus, euh, que euh, bah, le, le langage, ça détermine notre monde, mais on s'aperçoit bien que l'art nous permet, à travers des, des phénomènes morphologiques, euh, de raconter des choses supplémentaires. Mais on verra aussi, par exemple, le cinéma, qui est une forme d'image discrète, hein, 25 images par seconde, mais il y a toujours une image entre deux, c'est celle de notre imaginaire. Et là encore, le, le, le, toutes les formes d'art font appel à un manque c'est-à-dire que là encore, l'image que vous avez à gauche, euh, probablement, euh, parle d'un espace qui manque pour tout se complète. Mais on ne cherche pas cette complétude. Si on cherche cette complétude, on sait bien que c'est un leurre et ça ne, ça ne, c'est un mirage. Et euh, il vaut mieux laisser des potentiels en place. L'art force les relations. Les formes n'ont pas nécessairement de logique interne. C'est souvent la répétition qui engendre les relations. Là, tout à l'heure, mon exemple du lapin. charmant. Okay. Donc, l'art et les mathématiques ont un rapport à l'imaginaire. Ça, c'est très, très important. Et, euh, et c'est vraiment le, le moment le plus, le plus bouleversant quand on étudie les mathématiques en regarde toutes les formes qui sont inventées, c'est que c'est vraiment une activité euh, d'imaginaire, et voire même de poètes. On va le voir tout à l'heure. Alors, pour cela, je vais prendre trois exemples. Le premier exemple, c'est un. Euh, oui. Je sur ça d'avant. Il y a une phrase que j'ai vue, je comprends rien. Oui. La, à, là, il est réductible. À lui-même, lui en tant que. Déjà, oui. à lui-même, très bien, un peu. Je sais ce que c'est qu'une phrase. Il est réductible, je fais ça. Mmh. Je pense que tous les collègues, là, c'est vraiment ça. Mmh. À lui-même, déjà, pour moi, c'est. Absolument... C'est presque une tautologie. C'est-à-dire euh, que c'est un terme qui explique. Enfin, je, je voudrais expliquer qu'à euh, chaque fois que j'essaye de, de définir l'art, bah, il va m'échapper. Voilà. Je, je, Peut-être qu'il faudrait que je l'écrive autrement. Et donc, il faut vraiment le faire... Le, le faire. C'est l'expérience de l'art qui nous procure euh, son explication et on sait bien que c'est fugace. Voilà. Peut-être que j'aurais dû l'écrire comme ça. Non, non mais tu as, as raison. De toute façon, si on fait un séminaire, c'est aussi pour... Euh... Euh, pour avoir plus d'acuité dans notre, dans notre expérience euh, cognitive et dans notre expérience intellectuelle. Donc, c'est génial. On continue. Merci. Alors, voilà. Je vais vous parler de Laurent de Robert, qui est mathématicien et qui fait des poésies et mathématiques. Alors, je l'ai découvert dans un travail d'un auteur dont je, que je vous citerai tout à l'heure, qui, qui est italien, qui s'appelle Michele mais qui est euh, un spécialiste de la culture et des mathématiques. On va voir une œuvre de Gerhard Richter que vous avez vu euh, dans la rue récemment et, euh, et dont euh, les choses les plus intéressantes étaient cachées. Et on va voir aussi l'œuvre de Jessica Wine qui a fait un truc magnifique, qui est un bouquin sur euh, les tableaux noirs euh, des mathématiciens. Là, on voit que euh, en mathématiques, on fabrique des formes intéressantes. Je vais pas circuler. Euh, sur les tableaux noirs et qui se passe euh, toute une, toute une, euh, une énergie de, imaginaire et de représentation qui peut intéresser euh, les artistes. Alors, euh, la, voilà, euh, Laurent de Robert a fait une formule qui ressemble un peu à la formule l'air, absolument magnifique, mais dans laquelle le Pi a été remplacé par le signe de la vie. Euh, dans, en hébreu. Alors ça, c'est assez bouleversant, parce que cette idée-là, euh, bah, il provoque une chose essentielle. C'est euh, l'idée euh, que pi pourrait être la vie, avec une formule de limite. Non, je comprends pas tout, il y a le l qui pourrait ressembler à un lagrangien. Je ne sais pas très bien, mais j'ai pris une vidéo de ce truc-là, et on va la voir, et on va mieux comprendre ce qu'il nous raconte. sous Ouais. Euh, je suis à fond. Je suis à fond. Donc, donc le L... Euh, le L... Ouais, vas-y, vas-y, mets ton son. Ouais, je descends bien. Non, non, non, non. non, il faut suivant, alors tu je... Est-ce que tu Là, si tu lance, on devrait l'entendre. Euh. Hum. Ah oui, oui, oui. Ouais je pense que c'est ce Merci. Beaucoup. Je vais répéter si vous. plaît ce qu'il a dit, c'est que euh, par rapport à un rêve, la, la distance, on n'atteint jamais le rêve mais la distance est pas la à l'autre. donc, on est, est. La symbole, c'est comme dans une question de. Là, donc. Euh... Donc, Alors, attends, faut euh, du coup, faut qu'on euh. Voilà, c'est parfait. Donc, aïe, euh, remplace pi, la vie, remplace pi. C'est très, très beau. C'est une similarité. Et on verra que dans l'œuvre de Laurent de Robert, il a fait une algèbre des passions qui a été présentée dans, dans les revues de Michael et Aimé et qui est euh, 15 pages de mathématiques qui va représenter les relations que les êtres humains peuvent avoir ensemble. Mais il va prendre des libertés avec euh, la, la symbolique mathématique, mais en même temps, il va y rentrer de la poésie. Il y a de la poésie dans la limite, il y a de la poésie dans l'infini, il, po il y a de la poésie dans l'égalité. On va, le voir, on va le voir plus loin, sur, euh, sur une forme qui nous, qui nous est commune à tous, que les étudiants d'art ne connaissent pas, mais qui est la formule euh, la plus belle qui soit. Alors, combien de mots pour décrire ce que l'on voit Là, on est chez euh, euh, Gerhard Richter. Gerhard Richter est un peintre allemand, probablement le plus grand peintre allemand du, 20e, du, 20e et, du début du 21e. Est, euh, il a, donc, il a une carrière internationale, c'est quelqu'un aussi dont la réputation pourrait être comme celle d'Andrew Wiles pour, euh, pour les mathématiciens. C'est-à-dire, c'est inévitable, c'est la référence. Et alors, c'est amusant parce que, euh, toujours dans ces amas de pixels, parce qu'en réalité, ça n'est que des pixels que je vous montre là, qui sont des simulations de quelque chose de beaucoup plus magnifique. Une fois qu'on a euh, dépassé les Assez Doux, qui est devant la peinture de son père, parce que c'est la collection Cédou qui est derrière, Cédou qui, qui achète des peintures de Gerhard Richter, on voit euh, un univers euh, abstrait, ça s'appelle des Abstract Builds, il en a fait toute une série depuis 30 ans, qui sont des, des espaces euh, dans lesquels la peinture est plaquée euh, contre euh, la toile et il y a des arrachements, des arrachements de peinture de la, euh, au moment où la peinture se met à coulisser sur la toile. On va voir ça de plus près. Et, euh, et là, qu'est-ce qu'il a fait Il a fait, Il a fait une, une série de 4900 couleurs composées en 196 panneaux qui sont en 25 carrés. Et là, on, on trompe sur une, une algèbre combinatoire. Et c'est formé, donc c'est des petits panneaux comme ça qui sont installés. Et, euh, et donc, dans chaque exposition, on voit quelque chose de différent. D'où l'intérêt aussi des pratiques combinatoires. Et on va voir qu'en création, les pratiques combinatoires, ce que vous faites actuellement dans Tricher en dessin et lorsque vous jouez avec vos images, vos espaces, comme ça, sur la photocopieuse ben vous faites une combinatoire de choses qui sont préexistantes. Et vous verrez que cette formule est très, très importante lorsqu'on lorsqu fait la création, parce que ça permet d'explorer les possibilités et de ne, refaire, de ne pas refaire ce qui a été déjà fait. Donc, l'intérêt de la combinatoire. Alors, naturellement, ce qui m'a stupéfait, c'est que lorsque j'ai réfléchi à Léa doux, je me suis dit qu'il y avait euh, une terminologie pour décrire le corps humain qui contient 7500 termes. Il y a 7500 termes pour décrire le corps humain. Combien y a-t-il de termes en mathématiques Alors, euh, les 7500 termes, 7 000, oui, 7500, c'est 1444, euh, voilà, pour décrire le corps humain. Donc, Léa doux finalement, disparaît euh, au profit de sa description terminologique. Pourrions-nous utiliser tous les termes euh, que l'on connaît de, de topologie, de morphologie, pour pouvoir décrire euh, la peinture que l'on a vue derrière, euh, la peinture abstraite que de, de Hans Richter Voilà la peinture euh, plein pot, à quoi elle ressemble donc, en général, ça fait deux mètres par 2, c'est assez grand. Et euh, comment pouvoir décrire cet espace Comment imaginer les relations qu'il peut y avoir entre l'espace des pixels rouges avec l'espace des pixels gris, ou alors des traces rouges ou des traces grises Naturellement, on voit bien que la, la, la nature phénoménologique euh, des, des pixels est différente de la nature phénoménologique de la trace sur la peinture. Mais euh, c'est là où aussi on voit que nos systèmes d'analyse des images nous permettent parfois d'avoir des énormes ensembles de points qui sont presque mimétiques à la réalité, euh, à la réalité de la peinture. Tant et si bien, c'est que maintenant, il existe des imprimantes qui impriment en volume de la couleur. Donc, nos capacités mimétiques du rapport entre l'analogique de la peinture et le digital de sa description est absolument euh, énorme. Et de surcroît, euh, les relations qu'on peut faire entre les différents espaces colorés ou les morphologies, parce qu'on voit bien que là, on a des fractales extrêmement raffinées, beaucoup plus jolies, puisqu'il y, y, y a des récurrences euh, semi-régulières. Des récurrences semi-régulières, vous me pardonnerez le mot. Mais euh, voilà, donc euh, on va regarder euh, le... Ouais, on va regarder. Hop, uh, si tu peux remettre le son, Benjamin, c'est bon. Allez. Um, les 49 um, uh, paintings. Um, so the 196 panels have been put into 49 constellations of four panels. All these different layers are part of the <laughs> project here because we have the computer, which is the distribution of the 4,900 records initially. So we have random by computer in the first distribution. Um, we have then random by dice in the way how these 49 panels. Uh, arranged how they actually uh, always four elements are brought together and we then have the artist's decision uh, the artist's uh, intervention so say in the way how character distributed these 49 night paintings very evenly distributed in the space with like moments of asymmetry hundred colors is about the joy of looking and it's about the joy of looking at objects that on the face of it Have form, and yet of course they're full of form. Gerhard Richard, of course, is known for his extraordinary plurality of expression in terms of the art that he makes. He's an artist that really is absolutely distinguished and distinctive for not being limited to any one style or any one means of expression. Alors, on pourrait imaginer là-dessus que ce que nous dit la euh, dame de, de la galerie Serpentine est totalement pas satisfaisant. C'est la peinture de la joie de vivre. Bravo, ah merci. Autant de responsabilité pour des explications aussi faibles. Le réalisateur a compris parfaitement l'intention de Gerhard Richter, l'utilisation de l'espace. La mise en rapport de ce plan-là est très intéressante, puisque nous pouvons mettre en rapport... L'espace carré qui est derrière avec l'espace carré qui est devant et fabriquer une dynamique. Donc, il se passe quelque chose. et de, de, On peut très bien raccorder les deux, les deux carrés en haut à gauche et de voir si ça correspond et qu'est-ce qui pourrait se passer dans les, dans les espaces manquants. Vous voyez Et tout le jeu de l'exposition, de c'est de parler de la pièce complète et de ses espaces manquants. Vous voyez donc, c'est beaucoup, beaucoup plus subtil que ça. On a, on, on va, alors, alors Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'il faut prendre l'art comme un jeu. Mais comme un jeu formel. Et ce jeu formel permet... Excuse-moi. Donc, en fait, l'œuvre d'art, ce n'est pas un tableau en lui-même. C'est l'ensemble, c'est l'espace d'exposition. Donc, c'est bien... Si on a un tableau... C'est le début quand il y a le premier tableau et quand tu as vu 4,900 couleurs, etc. Mmh. En quoi est-ce que ça, c'est une œuvre d'art bah, C'est déjà une œuvre d'art parce que c'est un potentiel de combinatoire, mais quand tu vous apercevais que ça peut être des petits morceaux qui sont mis en rapport dans l'espace et que ça va commencer à jouer dans l'espace, vous apercevez que c'est beaucoup plus subtil que ça. Et elle a oublié de le dire. Parce qu'on va dire que c'est la joie de vivre, parce qu'il y a des couleurs. Mais euh, non c'est beaucoup plus subtil. Par exemple, le grand verre de Marcel Duchamp. Vous la connaissez, cette œuvre-là. Je ne la présente pas aujourd'hui, je pourrais en parler. Le grand verre de Marcel Duchamp, qui est une œuvre sur laquelle il a travaillé pendant 20 ans, qui est un panneau en verre, en deux formats, avec la mariée mise à nu par, par, par le célibataire même. Donc, il y a plein de jeux de mots, etc. Mais en réalité, quand on la voit exposée, à Stockholm, par exemple, quand elle a été exposée à Paris il y a quelques années, c'est une œuvre qui absorbe les autres œuvres qui sont à côté. Parce que comme elle est transparente, ben elle va jouer dans l'espace. Donc là, il y a un jeu formel extrêmement subtil, et qui fait que Duchamp, qui avait beaucoup de difficultés à faire de la peinture à cette époque-là, enfin, qui a abandonné la peinture parce qu'il était entouré de poivre, a décidé de faire une formule artistique qui soit englobante de toutes les autres, à travers le langage et des formes produites par le langage. C'est jeu de mots. Donc, on rentre dans quelque chose qui, est, euh, qui peut ressembler à des événements qui se sont passés en épistémologie mathématique. Là aussi, euh, donc, euh, voilà, quand, on change de, quand on change de point de vue, on s'aperçoit qu'il y a d'autres dynamiques qui sont mises à l'œuvre. Voilà. Donc, euh, ah oui, je ne suis pas sur la bonne page. Ah, si je foutais ça en bas, ce serait mieux. Excusez-moi, excusez mon langage. Voilà. Donc, euh, le troisième, c'est le travail de Jessica euh, Wine, qui est prof de, de, de photo à Princeton, et qui, qui s'est interrogée sur le tableau noir des mathématiciens. Moi, je regrette un peu qu'on n'utilise pas trop notre tableau noir à l'école d'art, un joli tableau noir, on ne peut pas l'utiliser un peu plus, parce que le tableau noir a cette vertu, C'est qu'on dessine, on efface, et on recommence. Et comme on sait que le dessin, c'est de la pensée, c'est absolument magnifique, c'est une pensée qui s'écrit sur, un, sur une surface. Et elle disparaît dans de la poussière. Waouh C'est encore plus beau. C'est comme lorsque je vous demande de jeter vos dessins. Dans certains exercices, j'aurais demandé de jeter leur dessin. C'était très particulier, mais ça peut se faire comme ça. Ah. Les choses disparaissent, parce qu'on en garde une mémoire. Oh, pas sûr, je a... fais un gros moment. <rire> <rire> ah, Les... Tu gardes. Tu vois, c est, c est, c est ce qui se passe, c'est que finalement, euh, en art, on peut aussi publier... Euh, des choses qui sont euh, intermédiaires, transitoires, ou des choses qui peuvent être fragiles. Ça s'appelle la prise de risque. Et on leur demande de faire ça. En mathématiques, euh, je pense que dans une revue, arriver avec euh, un axiome un peu euh, qui fuit, un lemme qui fuit, euh, vous le prenez dans les dents. Ouais, alors, mais mais j'ai évoqué, évoqué cette idée au début de ma présentation en vous disant que... Les mathématiques démontrent, alors que l'art montre. C'est-à-dire que l'aspect performatif des pratiques artistiques nous distingue. C'est là où Laurent de Robert est très intéressant, c'est que lui, il arrive à se situer entre deux. Et comme il connaît très bien les mathématiques, mais qu'il a des très bonnes notions d'esthétique, de, de, il peut jouer de l'un à l'autre, sachant que, en plus, il a cette intégrité de dire toujours où il est. C'est-à-dire que moi, quand moi je me permets de parler de mathématiques, je parle de mathématiques comme quelqu'un qui est fan de mathématiques, mais je n'en parlerai pas comme un mathématicien et je ne peux pas me permettre de me mettre à cette place-là parce que je n'en ai pas les compétences et je n'en aurai jamais les compétences. Mais par contre, je suis convaincu euh, qu'il peut y avoir euh, des gens qui sont fans de mathématiques comme il y a des tétraplégies qui sont fans de football. On n'a pas les sensations, malheureusement mais on en voit l'intérêt, on voit la qualité du jeu. Donc, Saint-Arcane, qui est à Columbia, fait des très jolis exercices sur la théorie des nœuds. Et on voit, alors pour que les... Ça, ce serait un truc super bien pour les étudiants d'école d'art, c'est un cours sur la théorie des nœuds. Qu'est-ce que c'est qu'une boucle La boucle triviale, et après, les superpositions, et la façon dont on utilise un langage pour décrire tout cela. Waouh donc, tu vois, tu vois que le désordre que tu as sur, le, sur, sur, sur le, qui te protège du froid actuellement a cette description mathématique. D'ailleurs, deux niveaux de description. Parce que tu as les nœuds, c'est-à-dire les entrelacs qui permettent de faire le tissage, mais il y a aussi les courbes qui sont soumises à la gravité, les courbes du tissu qui sont soumises à la gravité et qui contiennent une autre forme de géométrie. Donc, tu possèdes au moins deux géométries sur toi c'est intéressant de savoir qu'on possède deux géométries sur soi déjà. Voilà. Et tout à l'heure, j'ai montré la géométrie du corps, hein, le, le, le squelette de Léa Cédou en expliquant qu'effectivement, il y avait aussi d'autres géométries. Et tout ça, ça va s'imbriquer l'un dans l'autre. Et, et ce ne sont pas des mathématiques platoniciennes. On sort du nombre d'or, on sort de l'inévitable fractal. on rentre dans des catégories extrêmement intéressantes. Sachant que les premières ne sont pas inintéressantes. Mais je voulais bien dire que c'est beaucoup plus vaste. Là, par exemple, David Gabet, que vous devez connaître, qui, est, euh, qui a un renom euh, international, qui fait des géométries hyperboliques, et on voit comment ce tableau est passionnant. Et là, c'est un peu la, là aussi, c'est-à-dire que lorsqu'on regardez les dessins d'un artiste, vous voyez ce qu'il y a d'une l'artiste, vous voyez ce qu'il y a dans sa tête, mais aussi, euh, vous vous, voilà, c'est comme la partie immergée de l'iceberg D'ailleurs, pour les étudiants en école d'art, peut-être que vous verrez en bas à droite quelque chose qui est relatif à la théorie des nœuds. Là, vous avez des entrelats. Ce sont, les tests, ce sont des tests pour, savoir si une, pour connaître la topologie des formes, c'est-à-dire que pour savoir si une forme a un trou, deux trous, trois trous, on met un cercle et on le fait, fait transiter dessus et on voit comment il opère. Et c'est un exercice qui est extrêmement ludique à faire. Si vous le faites sur un ruban de Mobius, même, vous pouvez trouver des, des bêtises formidables. Après, vous coupez le ruban de Mobius et après, vous avez plein de choses très bizarres qui apparaissent, qui sont des merveilles. Provo hein. oui, oui, <rire> si je vais te provoquer encore. Vas-y. Je t'ai un... voilà, le un objet dessus et je t'ai plein un tableaux. Voilà, exactement. Ma question, c'est pour te pousser à ouais. m'expliquer. Hein. Non, non, non, mais euh, ça n'est pas une œuvre c'est un outil de travail. Ah, okay. C'est un outil de travail, mais il s'avère que cet outil de travail a un potentiel de description extrêmement passionnant. Et euh, tu pourrais faire comme Laurent de Robert, c'était un moment, pousser ton tableau noir jusqu'à un certain point où tu pourrais revendiquer une posture artistique. Tu vois, imagine, comme ça, tu décides, et là tu pourrais devenir artiste, tu décides de faire que tes démonstrations deviennent performatives et dessinées. Et tu le fais une fois, deux fois, trois fois, comme mon lapin pour la quatrième fois, qui est toujours là, il n'a pas bougé, et la chose commence à exister l'art montre, les mathématiques démontrent. C'est-à-dire qu'à la limite, tu pourrais doter ta, ta description de formes erronées, qui ne sont plus très logiques, comme l'a fait tout à l'heure Laurent de Robert en utilisant I plutôt que Pi. Et là, on va partir dans quelque chose qui est d'une forme poétique. Mais euh, par intégrité, tu déclarerais ta position à ce moment-là. Mais, mais à l'instant où je fais ça, je, je perds un peu... Alors, je trouve pas les mots, mais on va dire sa rigueur. Ah, tu, tu perds de la rigueur mathématique. Pas de la, rigueur. la rigueur mathématique. Bien sûr. Les actions, les quotas, bien, les bien, les sûr. bien sûr. Dit, bien un sûr. Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Bien Bien sûr. Bien Bien sûr, bien sûr on, perd de, on perd de la rigueur, on se donne une liberté. J'ai fait euh, l'introduction avec Shakespeare, comme, comme notre ami Sonia vient d'arriver, on, on commence avec Shakespeare, avec la suspension, la suspension consentie de l'incrédulité. C'est-à-dire que le mathématicien doit être incrédule, le poète commence à raconter un certain nombre d'histoires et on ne va plus faire des limites sûres, mais on va faire des limites progressives avec des processus déclaratifs où on dit où on est. Ouais. Okay. Ouais. Moi, je dirais plutôt suspension le de la crédibilité. Mm. Tu vois C'est-à-dire que le matérialiste oui. accepte euh, d'être crédible, de croire, mm. de croire à ce qu'on le raconte. Mm. Bien sûr. Tu vois, puisque... Que l'incrédulité. Ouais. Oh, ça Je changerai probablement dans le, à l'avenir. Oui, c'est effectivement... Il y a des gens qui sont en discussion, là, la vue de frankenstein Deep Learning de Google, la variété dit c'est topo. Ah, je ne sais pas qu'est-ce que c'est. Enfin Pour l'instant, je n'arrive pas à comprendre, mais bon, ce pas grave. Euh, en tout cas, bonjour à tous les gens qui nous regardent sur, euh, sur Internet. Donc, on va retourner. Voilà. Donc, voilà. Alors maintenant, ça, c'est un peu plus pour les, pour les étudiants en école d'art. Une formule qui reste un mystère pour moi, parce que je n'arrive pas. Et je vois Cléa qui lève les yeux au ciel, et elle est super inquiète. Alors, je vais aller sur le tableau, et je vais te raconter un peu, bon, sous réserve que les mathématiciens, normalement, ça devrait être un ami mathématicien, mais comme on commence le séminaire, la prochaine fois, ce sera un mathématicien qui, me, qui fera ma place. Je le fais pour Cleia, je ne fais pas. pas voilà. Bon, on est des, des études, Comme ça. <rire> C'est-à-dire que, voilà. Voilà. Euh, qui est à 0, est assez magnifique dans le sens où i, ça représente un, un objet qui s'appelle les nombres imaginaires. Là, tu as pi qui est la formule essentielle de la géométrie. Et là, là c'est e, c'est un nombre qui correspond à 2,7. Enfin, c'est vraiment, c'est rien d'ailleurs, rationnel, plus certainement, plus en signe, comme ça, et qui euh, représente les exponentielles, les exponentiations. en gros, les logarithmes. Tu vas retrouver les logarithmes, par exemple, dans tout ce qui est théorie euh, du signal. Par exemple, euh, le son. Tu vois, ça, ça fonctionne en logarithme. Donc, euh, plus, plus, plus on avance, plus c'est énorme. Enfin, c'est ça, le logarithme. C'est absolument magnifique, c'est un prénom magnifique, très puissant. Donc, euh, donc des prononciations et on a ce qu'on appelle ça, c'est une puissance, E, puissance, I, plus, en plus c'est formidable, tu connais le plus, parce que qu'est-ce que c'est que plus Plus c'est l'addition, c'est vraiment l'essentiel des mathématiques, c'est le cœur même, c'est le début, on a un objet, plus un objet, plus un objet. Et là tu as 1, un, est unité, là tu as l'égalité, et un autre objet fondamental qui est zéro. Donc le rien. Donc, je crois va faire ça. Le point, euh, le, zéro. le zéro. qui reste un objet extrêmement étrange. Et là, c'est un mathématicien qui s'appelle Euler qui a formulé ça en 1700 17 et quelques. Et tu as toutes les mathématiques. C'est-à-dire qu'on serait de bout de la galaxie et on donnerait ça à un extraterrestre, normalement, euh, de faire la connaître aussi. Voilà, globalement, on ne connaît l'imaginaire. La prochaine fois, nos amis mathématiciens nous font une description plus, plus large et plus, plus velue de ce, ce truc-là. Mais déjà, savoir qu'il y a une formule qui peut représenter tout le corpus mathématique, c'est assez génial. Qu'est-ce que ça pourrait être pour nous en art Ce serait peut-être le cercle, le point, la ligne. Point, ligne, plan, c'est Kandinsky. C'est le livre théorique de Kandinsky, point, ligne, plan. Point, ligne, point, disons, c'est déjà des mathématiques point, Tu as un point, tu continues sur la droite, tu as une ligne, tu continues, et là, après, tu vas avoir un cube, et après, tu peux avoir ce qu'on appelle un dessin et puis après, des espaces à une dimension. C'est là où on s'aperçoit qu'en art, quand on commence à dessiner, on n'a pas de limite, il suffit simplement de prendre un processus, un processus une station, et tu la pousses, et tu joues. Enfin, ça, nous, nous, je prépare les dimensions de l'apprentissage, pas toi. C'est difficile de voir des choses. Des dimensions 36. Il y a des dimension... c'est les formes de calubiços, c'est ça, qui sont à, à des dimensions un peu compliquées. Mais bon, c'est un peu. Mais nos amis euh, fréquentent ce genre de ce genre de jolis objets. Voilà. Donc ça, ça vous est pas interdit. Vous voyez bien, vous êtes là et Sonia vient de nous rejoindre, qui représente les littéraires, il y aura peut-être un jour plus de littéraires, mais si on arrivait à faire un travail de collaboration, de, de terminologie, de, comme ça, et que chacun essaye de comprendre le processus de l'autre, les outils, on arriverait peut-être à faire quelque chose qui serait magnifique. Donc, euh, j'ai retrouvé ça dans un article formidable, « Orientation émotionnelle mathématique, la raison esthétique ». C'est-à-dire que les mathématiciens... Là, la dernière fois, j'avais une discussion avec une amie qui m'est vraiment chère, et elle me dit « Ouais, les mathématiques, ça ne m'intéresse pas parce que ça ressemble à la mort. <rire> » Je ne pouvais pas entendre ça de la part de, de mon amie. Elle dit « Oui, on cherche à tout définir. » Mais je lui dis « Oui, mais les définitions, elles souffrent sur des choses. Elles sont en général, elles sont sur des potentiels. » C'est-à-dire qu'en réalité, ça ressemble plutôt à la vie. C'est-à-dire que réellement, c'est un travail constant euh, de redéfinition, de précision, et ce n'est pas la mort du tout, c'est plutôt, euh, plutôt le, le, le choc de notre conscience vis-à-vis de -vis l'immensité du monde. Et c'est bien plus, euh, beaucoup, beaucoup plus sexy, parce que ça nous montre bien euh, qu'il y a euh, bah, des, des, des zones asymptotiques, comme l'évoquait tout à l'heure Laurent de Robert. C'est-à-dire que le sont le pivot de la conception euh, scientifique de l'hiver Oui on pourrait, on pourrait dire que c'est... On, on pourrait penser que c'est un pivot, bien sûr. Là, elle comprendra pas. Si elle dit que ça ressemble à la mort, ça veut dire que c'est... Elle a une vision un peu laplacienne, cartésienne, des définitions et tout ça. Elle n'est pas passée du côté, euh, du côté dingo, euh, où euh, quand on commence à essayer de réfléchir au le nombre périodique, par exemple, ça c'est quand même... Euh, faire une... On regarde, j'ai vu le livre là avec les tableaux noirs, on voyait le tableau qu'on en... voilà. voilà, <rires> <Mais Je Je> compte... en fait en poids là. Et ne vois pas en quoi c'est de là. C'est une livre de plus bien, une de Je ne comprends pas, parce que je ne comprends pas. Et donc, je... un dire c'est quelque chose de beau. je ne comprends pas. Mais je n'ai pas dit, pardon. C'était ne peux pas comprendre. Oui. Mais à sentir. Non mais en fait c'est ça. Pas, donc, Il y a des choses là. C'est la différence oui, oui c'est qu'il y, y a des processus, d'ailleurs vous le voyez bien sur le dispositif de, de, de Gerhard Richter, c'est qu'à un moment, il faut laisser parler son, ses outils cognitifs et de voir les bises en relation dans l'espace. Et là, on commence à comprendre qu'il y a des récurrences, qu'il y a des principes, mais ils ne sont, ils sont pas aussi clairs qu'en mathématiques, parce qu'en mathématiques, nos principes doivent être bien énoncés. Que je dis, c'est quand la personne dit que ça ressemble à la mort. Bien pour moi, si je vois une œuvre d'art et que si je ressens un peu près le même ressenti que l'autre personne pour les maths, ça va ressembler à la mort. C'est-à-dire, soit on peut dire que je n'ai rien compris, ou bien soit j'ai ressenti la mort. La... <rire> enfin, les choses que. Non, non, vas-y, vas-y, vas-y, vas-y, c'est le principe du jeu. Euh, ressentir la mort, c'est bien. Voilà, Alors, je vais dire. J'ai pas dire, de vous dire. Si je dis qu quelqu'un qui va vous expliquer à quelqu'un qui ressent la mort, la mort, ce n'est pas la mort, c'est compliqué. Le... On ne va pas pouvoir se comprendre. A... De toute façon, l'art a quelque chose à voir très, très profond avec la mort. C'est-à-dire qu'à mon avis, l'art, ça c'est ma théorie personnelle, mais je crois que l'art produit de l'information. C'est vraiment une production négantropique d'information. C'est-à-dire va fabriquer des concepts extrêmement efficaces, comme celui-là d'ailleurs, des concepts absolument universels qui sont extrêmement synthétiques et qui à un moment peuvent s'étendre se, se diffuser et, et même quitte à créer des malentendus parce que l'art produit des malentendus et ces malentendus sont vertueux je dirais même plus que ce malentendu est presque une propriété euh, démocratique c'est à dire qu'on observera que tous les arts pratiqués dans les pays totalitaires euh, voulaient chasser le malentendu c'était des arts qui étaient presque plus proches de pratiques, de propagande, que, euh, que ce qui existe en, en, en démocratie, où on présente des choses et on vous laisse une liberté d'interprétation. Et ça, c'est une énorme fragilité, une énorme fragilité idéologique, mais c'est aussi là une grandeur intellectuelle qui permet euh, différentes interprétations. Dans, dans cette question du sensible, la compréhension logique. Est-ce qu'il n'y a pas aussi dans l'art quelque chose qui a, a peut-être forme mathématique, la notion sacrée Est-ce qu'on ouais. nécessairement dans quelque chose qui relève de, de transcendance Oui, il y a une aussi, chose. Que, il y a une chose. Que, oui, ça c'est clair que l'art du XXe siècle a remplacé des protocoles, euh, des protocoles transcendants, euh, qui ont disparu au début du XXe siècle. En démocratie, c'est clair. J'en veux pour preuve, par exemple, la tête galerie. Quand vous allez à la tête galerie à Londres, c'est une ancienne usine qui ressemble à une cathédrale qui est tout en hauteur quand on rentre. Mais par contre, l'accès, il est horizontal. On n'est pas comme dans les cathédrales gothiques habituelles dans lesquelles on rentre, c'est le paradis. Il y a la grande arche où on rentre par des les petits côtés pour être étonné par la grandeur et l'élévation. Là, on va rentrer dans un sous-sol, on plonge d'abord dans un endroit extrêmement large, qui permet de mettre tout le monde, et c'est à ce moment-là qu'on va voir l'élévation. Et l'élévation, finalement, qu'on n'a pas dans les églises gothiques, parce qu'on ne va jamais visiter tout en haut, c'est des escalators, avec les expositions, la librairie en bas et le restaurant tout en haut. Vous, non – Il une non on, on, ah oui. on accède par la pyramide et, et on... Il faut, il faut, réel, il, faut réel, ouais, il faut réellement prendre ces grands musées comme des, comme des objets religieux. Aussi. Si... Vraiment balèze les gars. On découvre de mauvendris, des maisons On se croit que c'est un gros un château superbe Et c'est quand d'acheter tu Il y le château pourri. Tu veux parler de c'est puissant. Tu, tu... Bah, là encore, on revient à l'histoire du latin oui, ouais. On revient à l'histoire du Lapin. Non, mais je... à à la je... ouais, tu commences à voir le Lapin. Tout le monde est d'accord. Peut-être que le prochain séminaire, on aura notre Lapin blanc. Ce sera le séminaire du Lapin blanc. C'est-à-dire qu'on a... Les métiers extrémiens. C'est quelque chose qui va son nom. Il n'est pas dans les mathématiques. Moi, j'ai deux exemples, en fait. Où... Un, c'est que le mathématicien n'a pas cette expérience. Il réfléchit, il réfléchit, il réfléchit. Il a un préjugé. Euh, puis il fait des simulations numériques et puis ça ne marche pas comme ça devrait marcher. Il se concentre et d'un seul coup, il a une idée BAM, on ne sait pas d'où vient l'idée. Et là, d'un seul coup, il y a une rupture en fait, comme je il y a un saut, il comprend un truc. Et en fait, il a compris. Après, il va chercher, il va démontrer, etc. Mais des fois, cette idée, c'est l'expérience qu'il raconte. Les grands mathématiciens, ils disent, mmh. ils ont des distribution, ils disent que par exemple, c'est le jeu en nuit en, en fait. Et après, ça nous euh, comme les, les voilà, quotas. Ça touche un peu euh, C'est un peu limite, en fait. Donc, il y aurait une transcendance en mathématiques. Elle dit, mais ça. Voilà, ça. Juste, je ne saurais pas aussi. Excuse-moi. Euh... -ce C'est exprès. Hein. -ce J'ai été simplement caricatural. J'imagine, j'espère qu'il y a une transcendance aussi en mathématiques. Et dans le jeu de ces Moi, j'appellerais ça l'intuition. C'est une mon espèce d'intuition Et d'où ça vient qui, qui, qui a quelque chose de mystique au sens très large, par exemple, but, etc., quelque chose qui nous dépasse et qui ressemble à l'acte créateur. Et moi, je pense sincèrement que le chercheur, c'est aussi un créateur. Hein. Mm. Là, il y a quelque chose qui. c'est vais dans mon début on ne parle euh, Tout à coup, là, on a. Bien sûr. Et, bien ça, sûr. Vient nous, je, moi, je ça vient à nous. Moi, je trouve que ça vient à nous. Bien sûr, c'est c'est le cerveau hein. qui a, qu a travaillé, qui a. Mais, euh, je suis bien sûr je regarde... que bon, quand ce moment-là, tu as, as déjà travaillé avec les chi depuis beaucoup de temps. Par exemple, ça pas comme ça. Je, vois, je vois par exemple l'histoire de l'invention ah, des quaternions. Ah, mais... Parce que là, tu le décris tout dans le processus. Je connais, mais je, peux, je, peux quantifier. je peux quantifier le temps où j'ai passé sur mon ordinateur à me dire pourquoi cette simulation numérique à mais le moment où, où le truc est bien, ça, tu ne peux pas quantifier. Je suis d'accord avec toi. Il ne faut pas le quantifier. Je ne pas dire bien sûr. Euh, il, faut ce ce le savez il faut pas quantifier. Vous savez qu'il ne faut pas quantifier ces choses-là. Il y a un gars, je ne peux pas compter le trou Je peux quantifier le nombre, uh, nombre de temps que j'ai cherché dans ma simulation, le nombre de temps que j'ai passé à réfléchir. Mais le moment où il y a l'idée, c'est… En et ça, c'est une propriété semblable des artistes. Les artistes travaillent aussi en arrière-plan. Et euh, il ne faut surtout pas quantifier. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a des choses qu'il ne faut pas vouloir se saisir. Sinon, il ne faut pas vouloir se saisir parce que d'abord, ce sont des choses qui ont une, une nature fugace et asymptotique. On, on essaye de les attraper et elles nous échappent. Donc, la production de l'idée euh, prégnante, l'idée euh, signifiante, euh, il y a une phrase de Cocteau absolument magnifique, alors là ça va faire plaisir à Aziz, c'est « ces mystères nous dépassent, feignons d'en être les instigateurs ». On voit très bien comment cet artiste génial et relativement feignant, à un moment, a échappé à cette, cette chose sur laquelle on bute. Mais on va trouver des butées semblables chez, chez Gödel. Quand Gödel va essayer de réfléchir son dispositif et finalement va penser que ces équations sont des anges et qu'il y a un paradigme en mathématiques. Waouh c'est-à-dire qu'il y a un truc comme ça, ça verse. Alors, peut-être qu'il y a une anthropologie des mathématiques. On sait qu'il y a des mots mathématiques qui est très, très solide et qui est absolument magnifique. Je vais vous expliquer, les étudiants en école d'art. C'est qu'il y a une fille qui s'appelle Marcia, Marcia Archer, qui, dans les années 70, a commencé à se poser la question de savoir comment on formulait des projets de calcul dans les civilisations océaniennes en Afrique du Sud, et elle s'est aperçue qu'il y avait tout un corpus de connaissances, de manipulations qui étaient semblables à des mathématiques, hein, c'est-à-dire des, des computations, on appelle ça des computations de toutes sortes, qui pouvaient soit décrire le cosmos, l'ordre des étoiles et, et le rythme des étoiles, soit pour pouvoir faire des cheminements de, sur l'Océanique, ou soit tenter des relations avec les, tous les cousinages, etc. Et donc, ça, ça, ça s'écrivait autrement dans une autre pensée. Et c'est là où on aperçoit quelque chose qui serait extr extrêmement anthropologique sur l'imaginaire et la capacité de l'imaginaire de s'appréhender du réel. Et c'est ce que vous faites en dessin. C'est ce que vous faites quand vous mettez une forme avec une autre. C'est pas chargé de... Voilà. de réguler le temps. Oui, Alors, juste... euh, on va voir. Excusez-moi, je pensais faire 20 minutes. <rire> Euh, voilà. alors donc je vous présente le carré blanc sur fond blanc donc un carré qui est, on est en 1918 c'est une rupture aussi importante que celle que Hilbert va, va faire pour les mathématiques hein. c'est vraiment des, des ruptures paradigmatiques, c'est rendre des choses possibles et c'est un carré dans un autre carré il y en a un qui a une couleur plus sombre, plus ocre et l'autre qui est plus bleuté et en fin de compte on voit très bien que si on continue de jouer on peut très bien se faire une mise en abîme ou des choses comme ça, simplement avec les procédures de récurrence. Je me suis permis de faire ça, ce n'est pas très, très délicat de ma part, mais c'est pour montrer que euh, lorsqu'il y a une fonction visuelle, on peut la multiplier, la décliner et euh, opérer dans tout le corpus de symétrie que l'espace nous propose. Et vous verrez, si on continue ce séminaire de bonne qualité, on va pouvoir voir qu'il y a des formes de symétrie à N dimensions qui permettent de s'immerger dans des trucs absolument magnifiques. Alors, qu'est-ce que je vais vous proposer C'est un travail de… Voilà. Euh, ce que je voudrais, c'est qu'à l'avenir, si on arrive à, à, à imaginer des choses ensemble, c'est de faire un… Vous savez, Marcel Berger a fait un super bouquin qui est euh, l'échelle de Jacob, euh, je ne me rappelle plus… Voilà, « Géométrie vivante » qui correspond au livre de David kohn et Hilbert, qui est « géométrie and Imagination », qui est le corpus, un corpus de géométrie générale. Mais pour les mathématiciens, c'est-à-dire que son livre, il est très, très, très, très beau, mais il est un peu difficile. est ce que ce au quoi on prendrait, c'est une sorte de glossaire, qu'on pourrait éditer dans le cadre de, de nos éditions, soit les ADAR, soit l'université, dans lequel on prend des concepts et on joue avec ces concepts pour essayer de les expliquer tantôt d'un point de vue mathématique, leur donner une définition littéraire, c'est-à-dire appréhendable par tout le monde, une description, une dynamique, et leur algorithme aussi, c'est-à-dire pour la programmation sur Processing ou sur Java, de façon à ce que tout le monde puisse accéder à ces, à ces formes voilà, donc euh, voilà, par exemple, je parle de l'analyse procustéenne, de qu'est-ce que c'est qu'une arborescence qu'est-ce que c'est des bifurcations les cercles circonscrits, les cercles inscrits bien sûr, la chiralité euh, les classes d'équivalence le fait d'être concave, continue discontinue, les minimales les cours fractales, naturellement les courbes quadratiques euh, les... qu'est-ce que c'est qu'une singularité par exemple, ce serait bien moi j'ai une singularité, est -ce On désigne un point ou est-ce qu'on désigne une singularité, une singularité voilà, c'est ça dont on a besoin. Euh, et alors, euh, donc euh, pour l'instant, ce tableau Excel, il ressemble à ça. Voilà, donc euh, j'ai commencé des choses, mais naturellement, ça dépasse mes compétences à certains points. Et euh, et comment expliquer une surface minimale voilà comment oui, oui. le oh, voilà. Ans, pour un étudiant en art une surface minimale c'est une surface qu'on peut fabriquer avec des, des bulles de savon c'est à dire que la bulle de savon la dynamique de surface du savon va calculer c'est un c'est une sorte d'ordinateur analogique qui va calculer la formule optimale mais comme vous avez été une formule optimale quand vos gènes se sont combinés pour pouvoir fabriquer euh, ces êtres de bonne qualité que vous êtes. Le, la loi du moindre effort, c'est exactement ce qu'on fait en art. La loi du moindre effort. Toujours pour expliquer... comme ça. ça. Merci. C'est pour dire... Non, non, non, mais parce que faut une certaine... C'est tellement immense qu'il faut une certaine efficacité. Si on commence à travailler... Quand, on, voilà, quand je vois travailler comme des tâcherons, je vous dis non, non, tu es une mauvaise méthode, tu abandonnes et tu recommences. Peut-être que d'ailleurs en mathématiques, c'est la même chose. Un étudiant qui s'acharne avec une démonstration un peu volue, mal foutue de travers, etc., il dit mais abandonne tout, récupère, prends un autre outil. Tu vois, c'est un mode de ça. Enfin, c'est un nom d'ailleurs, ça s'appelle le rasoir d'Occam en philosophie en épistémologie. Le rasoir d'Occam de Guillaume d'Occam qui dit toute démonstration doit s'exprimer dans son minimum de termes. C'est ce qu'a fait Malevich. Sa démonstration, c'est le minimum de termes, un carré dans un autre carré. Et hop Parce qu'on ne pouvait pas en rajouter. C'était trop. Vous voyez, c'est immense en réalité ce qu'on vous propose. Et cléa tu as tout compris. vois, même ce truc-là. Okay. On va la garder, c'est notre, notre lapin blanc. <rire> voilà et euh, voilà et donc euh, alors j'allais pas faire de bibliographie mais bon les livres que j'ai enfin les livres que, qui sont il y a géométrie et imagination de Hilbert il y a quelques livres de topologie chez Springer là que j'aime bien aussi mais j'ai oublié de, de citer géométrie vivante bien sûr et euh, Mickey et Mer Imagine Math qui est vraiment excellent, qui a un, il y a six volumes, je crois, qui sont vraiment une publication chez Springer qui met en relation les mathématiques et la culture, définitivement, et de façon extrêmement sérieuse, c'est là où j'ai découvert Laurent de Robert, que je ne connaissais pas, avant de faire ce travail-là. Le fameux Do Not Erase de Jessica Wine, que vous avez pu voir, qui est absolument magnifique, et On Growth and Form de Darcy Thompson, qui concerne les étudiants en art directement, puisque Darcy Thompson est un biologiste qui s'est intéressé à la genèse des formes. Donc, il a observé les coquillages et tout ça en euh, 1870, et ça a donné lieu, c'était une des portes d'entrée vers la topologie. Ouais, euh, oui, excusez-moi. J'aurais dû, en euh, plus... Euh, voilà, mais bon, euh, on ne fait que de commencer. Voilà. Je ne je veux surtout pas... Euh, voilà, je, je, en plus, je ne suis pas un universitaire. Donc je, je suis un artiste. Voilà. Euh, ah oui, ici, il y avait un truc vachement sympa. La thermodynamique des courbes planes de Michel Vendès-France. Qui est très, très, très, très, très jolie. Parce que là, ça intéresserait les étudiants. C'est que, quand vous, êtes sur, en art, que vous, quand vous êtes sur un format un 4, Écoutez, que vous crionnez, Là, vous mettez tellement d'informations sur votre… c'est vous montez, ça négantropie. Les informations qui existent. Et alors, il a... Michel Mendès-France, qui est un mathématicien, a imaginé que c'était monté en température. Vous dessinez, vous montez en température votre feuille. Plus vous mettez d'informations, plus elle monte en température, plus elle informée. Waouh Très jolie expérience, euh, vous pouvez faire ça quand vous êtes en, en gravure, par exemple, Là, sur, quand vous gravez, quand vous dessinez sur les plaques de verre avec euh, les reports et tout ça, et vous chargez, chargez, chargez, chargez, jusqu'à, par exemple, le lieu ultime du noir euh, idéal. On sait qu'il y a un artiste qui a travaillé sur le noir idéal à 99,99% ,99, 99%, comme ça, qui est un travail de physique, un peu, Après, c'est asymptote euh, imaginaire verse un moment sur une nécessité physique là où la physique s'arrête, arrête, arrête nos folies cognitives. Parce qu'il y a des principes de réalité. Voilà. Euh, voilà. Maintenant, je vous remercie de, de, de, de tout ça, de m'avoir écouté. Je, voilà. Et puis, euh, vos remarques, vos questions et tout ça. Oui. Bon, D'abord, on euh, t'a coupé, mais c'est du C'est le principe du... Non, non, non, non, non c'est vraiment un sérieux pour penser ici. Je blague, je dis quand tu parlais de brouillon, je dis mon besoin, je le fais et je le jette dans la poubelle. Et tant que ce n'est pas parfait, ben, je ne le fais pas. C'est mm. exagéré un peu, bien sûr, quand je parle de choses, je ne sais pas bien tout le temps. Euh, je vois parce que tu parlais du tableau, du. Comment tu as Pas complet, du panorama à ma part. Tu as un tableau machin, mais c'est le tout qui est de euh, regard. Ben, c'est ce qu'on tous les jours, par exemple, par là, la il On fait sa belle démonstration dans l'infini parce que ce n'est pas le cas dans l'infini. <rire> mais... Alors, attends, attends, attends. Euh, explique à nos étudiants la, euh, la blague parce que c'est joli. Oui. c'est L'infini est N2. Non, On peut faire une démonstration dans un, certains espaces, dans, dans certaines conditions certaines choses, on sait faire, ok On publie quand même, mais ce que j'ai envie de faire, c'est démontrer dans N2, c'est-à-dire dans un espace plus compliqué, on va dire, donc, qui impose plus de choses. <tousse> de... pour vous dire N2, c'est un... un... ce que j'ai fait. Alors dans un espace, euh, il ne fonctionne plus. C'est encore plus galère. Donc, on se donne des, des conditions, dis dit tiens, je vais démontrer. Je ne sais pas faire cette démonstration, sous tel ou tel contrainte, contraint que je sais faire avec moins de contraintes. Pour toi, c'est le monde. C'est donné. et tout, et je arrive à demander, ça, ça va. Après, je monte, je monte, j'inverse, je me le... je, je donne plus de contraintes, plus de choses, parce que j'ai envie. Ah, je suis un peu un artiste aussi, mmh. ou alors parce que la problématique concrète derrière, l'application, l'impôt, c'est quand même beaucoup plus costaud. Et on se demande dans un espace un peu plus vachat. Plus simplement, je fais une démonstration pour n égale 2, OK, mais pour n égale 3, je ne sais pas, mais je te dis quand même pour n égale 2, après j'irai peut-être pour n plus <rire> de 2, m égale Et donc, on fait des brouillants aussi, mais plus mirables mm. qui sont quand même cohérents avec le passé avec tout un espace. Donc, c'est des, pote des... des potentiels une certaine masse, c'est des potentiels fonctionnels. Potentiels fonctionnels. Je enfin, pas trop d'art parce que je le sais à chaque fait. fois. Il s'est fait un rond sur le plan, mais il ne s'est pas fait un rond dans l'espace. Ah oui, il fait un... oui, oui. Hum. par exemple. Voilà. Tu vois, donc on fait quand même nos mmh. Quand pas, hein, je pas, je déconnecte. Un, deux, tu as parlé de pégnotisme, mais euh, on, on a, on aurait la réputation d'être les plus. Fiers, les <rire> Les plus feignants du, du monde parce que tu sais, tu, tu rentres chez toi, tu prends le bus ou le crâne. Et voilà, tu es en train de rêver assez en même temps et tu résumes peut-être une problématique, une petite question qui, te, qui peut te prendre des semaines et des mois, des fois, tu n'arrives toujours à la pousse sur ton tapis, puis d'un jour, on est en train, voilà, tranquille. Bien euh, voilà, d'un jour, tu résumes ça, ça hein, plus qu'à qu l'essor. Donc, on a cette euh, forme de finance, de paresse, si vous, vous, que parce que je te traite de paresseux, mais je, <rire> fois, de me rattraper en plus, euh, oui, mais, ouais, euh, ouais, mais en, là, enfin, les événements, les bonnes idées en art viennent de la pratique. Faut, là aussi, il faut en faire beaucoup pour arriver à tirer quelque chose qui, se, qui prend une forme. Et là, c'est valable. Et on pourrait penser que c'est une, une propriété anthropologique. C'est-à-dire que l'attrait qu'on a sur la résolution d'un jeu, parce que c'est un jeu, finalement. Je pense que toutes nos questions qui nous préoccupent, ce sont des jeux. Résoudre de passer de N2 à un infini, euh, quand on arrive à le faire, on a des gratifications émotionnelles qui sont de l'ordre de, de réussir un jeu. Quoi. On a réussi à, à compléter le truc et puis, waouh, il y a un éclairage. Tu en parlais tout à l'heure, Benjamin, de, de, de l'éclairage. Hein. C'est voilà, ouais, tu... le deuxième point, il y a dans… Le... Je ne sais pas on fait ça, mais une extase. Une en fait. mmh, extase. Euh, je ne sais pas comment le dire, ce n'est pas normal. Mais tu sais, l euh, Mais ça, ça s'appelle. Alors, ça a un nom. Ça, il faut avoir ça, pratiqué. Dit, puis, moi, là un nom. On pense qu'il y a derrière. Ça s'appelle la libido-sciendie. La libido, <rire> <de> la libido, <rire> <de> la libido <rire> du savoir. La libido scientifique. <rire> et là, euh, il faut bien oui, le dire bien, et bien, bien l'indiquer c'est que toutes nos activités sont liées à des questions de désir et d'ailleurs c'est la preuve en l'air, puisque Laurent de Robert a fait une algèbre de la passion et il s'est servi des équations pour raconter une histoire amoureuse okay. si je peux me permettre ayant si testé les deux ouais. <rire> je préfère les maths c'est pas la même, même... extra ce n'est pas, pas la même chose, bien sûr, parce qu'il y a différentes divisions, Je dirais, avec mes termes, c'est pas la même oui. nature. Mais tu vois, par exemple, euh, euh, enfin, Deleuze, le philosophe Deleuze, a, par, a, a vraiment euh, travaillé sur la question de, euh, de l'esprit de désirant. Et nous sommes tous des esprits désirants. Et on va glisser. On... Bon, on sait aussi la sublimation. En art, on sublime, mais en mathématiques, on sublime. À un moment, il y a une opération de sublimation. Et c'est ça qui fait aussi nos marques de civilisation, ce qui fait que nous sommes capables de construire des dispositifs extrêmement sophistiqués. C'est parce qu'on a la capacité de sublimation. Et donc, euh, finalement, un 4-4 rutilant qui passe à côté, ça ne nous intéresse plus parce qu'effectivement, le protéinion qui traîne à gauche, ou le, le, le, le cercle bien foutu, euh, bah, on le trouve beaucoup plus touchant, ou les circonstances spatiales dans un espace nous préoccupe beaucoup plus qu'une gratification matérielle quelconque, parce qu'il y a la libido si on dit, qui vaut bien pour d'autres libidos et qui est probablement un motif beaucoup plus et, euh, et nous permet euh, de compléter aussi notre existence c'est là, là où c'est intéressant c'est qu'on a un retour existentiel assez puissant là-dessus <rire> parce que c'est dynamique et c'est beau voilà, c'est tout voilà, donc euh, d'autres questions c'est bon, on a fait le temps. Bon, on s'arrête ouais. ouais. ouais. ouais. ouais. ouais. là officiellement, monsieur. On s'arrête là officiellement.